On rentre dans un truc un petit peu compliqué, je dois te le dire. On va voir comment fonctionne la modulation de Sigfox. C'est pas très simple, c'est de la radio, c'est jamais simple de toute façon. La modulation, c'est la façon dont on va encoder les 0 et les 1. Donc, c'est finalement comment est-ce que tu peux composer ton message à partir de ces de radio. Voilà. Sur Sigfox, cette modulation elle s'appelle du DBPSK. Alors, dans DBPSK, tu as le D qui veut dire differential, le B qui veut dire binary, le P qui veut dire phase, le S qui veut dire shift et le K qui veut dire King. On va dire que les, les mots les plus importants là-dedans, c'est le B, le P et le S. BP pour binary phase et le S qui nous fait binary phase shift. Donc, je te la fais simple. En gros, tu as un signal qui peut avoir deux phases, Binary Phase, d'accord Et grâce à ces deux phases, tu vas pouvoir savoir si tu es en train de transmettre un 0 ou un 1. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une phase Finalement, quand on transmet une information sur une onde radio, on va utiliser une sinusoïde porteuse qui va envoyer donc, un signal sinusoïdal à la fréquence à laquelle on veut transmettre. Donc ici, on est autour de 868 MHz. Donc on a une phase qui a une fréquence de 868 millions de Hz. Alors plus précisément sur Sigfox, la fréquence centrale, c'est 868 MHz.130. Et donc on va avoir autour de cette fréquence-là, tous les 100 Hz, les canaux qui nous intéressent. Donc pour émettre sur un canal, en fait, il faut que le transmetteur génère un signal sinusoïdal à la fréquence qui correspond au canal. Donc une fois qu'on a fait ça, euh, il faut qu'on soit capable de différencier un 0 d'un 1. Et bien pour faire ça, on va changer la phase du signal transmis. En gros, on peut se dire que soit on transfère un sinus, soit on transfère un cosinus, en quelque sorte. Dans un cas, on va transmettre une information et dans l'autre cas, on va transmettre une autre information. Alors, un sinus et un cosinus, hein, c'est jamais que le même signal, mais qui en effet défasé, est déphasé, c'est-à-dire qu'il y en a un qui commence par monter, l'autre qui commence par descendre. Voilà. Et pour faire ce changement-là, dans le chip radio, on va pouvoir accélérer, ralentir un petit peu le la génération du signal, et ça, ça va nous permettre de le décaler et donc de le déphaser. Alors, maintenant que qu'on sait déphaser un signal, et bien on peut encoder des zéros ou des 1 Alors si on veut encoder un 1 en Sigfox, eh bien tout simplement on va conserver la phase. Donc j'émets un signal et je conserve sa phase tout au fil du temps, et eh bien c'est que j'émets constamment des bits à 1. Maintenant si je veux émettre un bit à 0, eh bien je vais inverser la phase. Ce qui fait que si je ne transmets que des bits à 0. Eh bien, je vais passer mon temps à faire des changements de phase. Mais je ne fais pas un changement de phase à chaque sinusoïde, je fais un changement de phase à chaque bit que je transmets. D'où l'importance de ne pas transmettre de l'information trop rapidement. Et c'est pourquoi sur Sigfox, on a un débit qui est relativement faible, puisqu'en Europe, on est à 100 bits par seconde, aux États-Unis, on est à 600 bits par seconde, mais globalement, on est sur des débits qui sont faibles. Et eh bien, c'est pour que le système qui reçoit et eh bien la capacité à comprendre, à intégrer ces phases-là. Donc grosso modo, quand je vais transmettre un bit, si c'est un bit à 1 pendant tout le temps de la transmission, donc quand on est à 100 bits par seconde, bah, ça veut dire que pendant 10 millisecondes, on va transmettre le même signal sinusoïdal sur la même phase, alors que si je transfère un 0, et eh bien dans ce cas-là, durant le temps, durant les 10 millisecondes que dure euh, cette transmission-là, eh bien, je vais avoir un changement de phase. Donc, le récepteur, ce qu'il fait, c'est qu'il reçoit un signal. De ce signal-là, il déduit une phase de référence. Donc, celle-là, elle va être connue parce qu'on a un préambule, c'est-à-dire on a un début de trame qui nous permet de faire cette synchronisation-là. Et puis, ensuite, eh bien, le système va regarder pour chaque nouveau bit si la phase change ou si la phase se maintient. Et donc dans un cas, elle déduira qu'il s'agissait d'un 1 et dans l'autre cas, elle déduira qu'il s'agissait d'un 0. Voilà, finalement, tu vois, c'était pas si compliqué que ça.